Et bien bonjour à tous les amis c'est Senzo, aujourd'hui on se retrouve sur Mario 64, je crois que j'ai fait une connerie. Et bien bonjour à tous les amis, Senzo, aujourd'hui on se retrouve. Ah oui c'est vrai je l'ai déjà dit. <rire> aujourd'hui on se retrouve sur Mario 64, sur la bêta du jeu. Ouais ça reprend un peu la bêta du jeu, mais sauf qu'en fait ça va se passer des choses bizarres dans cette robe et, et apparemment il faudrait que je me promène dans le château. Donc je vais faire ça tout de suite. Il ah, n'y a pas Mario qui dit ok, ok, okay d'accord. Bienvenue euh, Mario au Wonderland. Ouais, c'est euh, une aventure. Euh, N'aie pas peur de visiter le château. Désolé, je suis une, une couille moins euh, pour voler en anglais. Ah, c'est les voix. Oula, ma moustache a l'air un peu bizarre, mais... Alors, on va voir c'est normal. Alors, moi, j'ai installé un filtre HD, sauf qu'il n'est pas activé pour cette ROM. Je regarde un peu partout dans le château. Oh, oh qu'est-ce que c'est que ça Il y a une statue de Todd, ok, j'essaierai de voir plus tard. On va voir si euh, je peux pas l'accéder par là. Alors ne faites pas gaffe à la moustache à l'envers de Mario. Je y tomber. Comment ça Comment ça Il y a un passage par là. Oh, fort. Déjà ça, ça n'est pas dans le jeu de base. Okay. Ah, il y a Yoshi. Bienvenue à la nouvelle aventure, euh, c'est euh, le monde, tu visites un petit peu de temps, euh, le, le mieux pour toi c'est d'aller vite n'est-ce pas, ah bah oui, Et laisse moi te dire quelque chose, euh, c'est... Let. Laisse euh, ta décision de, de, de la suivre, hein, de la décision quoi en gros, ouais, non. Bon, je traduis tout, hein. bon bref, oh Yoshi tu parles trop, ah bah, si mon texture a été mis pour les panneaux, hum, ok, attends c'était marqué quoi, should I use my time in this, euh, je ne devrais pas rester longtemps là dedans, Ok donc ça on ira plus tard. On ira plus tard. Il euh, y a une porte. Ah si les portes ça a été texturé. HD ok. Ok. On ira plus tard. Je récupère une étoile et on ira là-bas. Enfin s'il y a des étoiles dans le jeu. <rire> ok. Ah c'est comme ça le château de la bêta? J'ai pas envie de rentrer dedans. C'est pas pour l'instant, on va aller dans la première étoile. Bon, bon, bon, de feed voilà, ça t'a changé. Alors, voilà. peut-être avant c'était pas pour mon bon, bon, feed. Alors, les cris que vous entendez en arrière-plan. Je saute et tout, c'est la, la, la première voix de Mario. Ah. Ah merde, j'ai vu... du pingouin de Ah, ça c'est quoi Ça c'est la glissade, ok. Donc je vais descendre. du de pingouin on va voir. Euh, ça va pousser. Ok, c'est pas de la vraie neige. Oh, le cri de Mario! Quand il tombe. J'ai pas pris de pièces, pas non! Ah! Ah! Bon. Ah, ça marche pas la technique, Euh, dans les airs. Oh, une étoile! Bon, moi je suis descendu, j'ai trouvé une étoile. C'est que le message de Mario soit à l'envers. Euh, je suis où là Tu as trouvé ta première étoile. D'accord. Je parle là. Oula. Euh, attends, ça me dit qu'est-ce que cette merde euh, Ça me dit que c'est... Euh... Ça me dit vraiment le quatrième étage, j'ai déjà entendu parler ça, mais pas ouais, vraiment beaucoup. Ok, donc on va aller voir Todd. Enfin, c'est l'astuce de Todd. On va s'en sortir. Je connais la rue. Ne tâchez pas de sauter de trop. Dans le feu, bah oui, bah oui, euh, vas-y, va dans le feu. Hein. <rire> je te dis rien, Mario. Ah, donc cette porte, elle romane ici. Et moi, j'ai envie de voir. Ok. En plus, on entend un bruit comme si genre c'était une bon bombe. Il euh, n'y je... a pas de bonbon, par contre. C'est peut-être euh... le panneau. En plus, le panneau il se tourne vers nous, donc ça c'est déjà bizarre. Là, je suis là. Et là, c'est Warrior Apparition. Alors moi, je cours. Hein. Il y a une étoile au fond. moi, oh, je, je, je vais chercher mon étoile. Hein. Ok, d'ailleurs, c'est une fausse. Je suis où, là Je, je, je, je suis dans le noir. Merci Sherlock. Aïe bien c'est un mur. Bien c'est un mur. Ah, ça moi bon, j'ai trouvé. Il y a un panneau. Ah non, je vais lire le panneau, j'ai essayé de lire cette fois-ci. C'est ici. Euh, tu t'es échappé. Euh, tu peux pas voir la douleur que je sens. Ah bon Je peux pas sentir ça. Je peux pas sentir ta douleur. Euh... Amine. Je suis une fille. Euh, je suis sûr que tu Peux tourner euh, Le jeu C'est à dire euh, Fermer le jeu quoi Mais tu es Tu es dans Tu es dans tes murs What the... Je suis toi Ok, très bien, c'est bizarre, euh, c'est pas nous Alors moi, je suis dans le trou, j'imagine que c'est ça. Ah, bah non, je suis bloqué. Ah, non, il <rire> fallait sauter au milieu. Ah, bienvenue Mario dans le World Round. C'est sur os de, sort, euh, de rentrer dans, dans le château. Ok, c'est le même texte. Chelou. Bon, on va retourner euh, en haut là. Ouais, parce qu'il y avait R à avoir d'autres choses à voir. Et je peux aller là. -haut. Ouais, donc je peux aller partout, quoi. À part euh, si j'ai pas le nombre nécessaire d'étoiles. Ah si. What Ok. On peut aller partout. Très bien. Ok. Oh, mais ça, ça a changé. D'ailleurs j'ai entendu un bruit bizarre quand je suis rentré. Euh... Ça me fait... Ça me plaît pas des masses, ça, ce bruit que j'ai entendu. n'est pas des masses. Ça fait un bruit bizarre quand je suis rentré dans la salle de Bowser. Ça fait... Oui, oui, oui, oui. Je sais pas ce que ça fait comme bruit. En tout cas c'est pas très un bruit pas très plaisant. Est-ce que je peux sauter comme dans le jeu de base Non, c'est pas très plaisant comme bruit. C'est sûr que c'était bizarre c'était même pas dans le jeu. Mais si c'est pas dans ah oh, putain c'est pas comme dans 64 où on lâche le bébé. Ok oh, putain. Mais moi je m'entends là. Hein. Non, parce qu'en fait j'ai envie qu'il me renvoie là bas. Je sais pas où elle est la maman. Est-ce qu'elle est plus bas Je Dire que oui. J'ai envie de dire non. Je pense passe c'est le vide. Non, non, non, il est pas plus le beurre. Désolé, c'est c'est de la glace. Bon attends, je vais rechercher l'étoile, on va voir. D'autres niveaux. Mais attends, mais là c'est la même porte alors pourquoi je me retrouve pas au même endroit Ça c'est bizarre par contre. Okay. New Aventure euh, et Nouveau Monde. Est-ce est que tu joues au jeu Ou c'est le jeu qui joue avec toi C'est bizarre. C'est bizarre comme phrase. Ça. Ouais, euh, ouais, c'est chou comme phrase Est-ce que c'est le jeu qui joue avec toi Ok, d'accord Ah, oh, Ça a l'air un peu horrifique comme mec. Mac Je n'aime pas des masses enfin, Est-ce qu'il faut monter Ok. Ok Mario, Christ que... Peut-être que je monte dans un endroit précis avec une carapace. Oh non. J'ai Ah magnifique. Mario. T Inquiète pas Mario. Ok, il meurt visible merci. Il remonte. Ah merde! <rire> ah, j'ai trop cru que c'était un mur invisible. Pardon! C'est pas comme si c'était mal fait. on peut faire le coup de pied, Ça va remplir complètement... Ça marche le pire. Le pire, c'est que ça, va... ça a fonctionné. Non, mais. Oui, ben ça, ça fait mal, effectivement. Il n'y a pas genre un euh, truc... Euh, Mario s'enfonce dans le sable, je crois, dans ce, dans ce truc. Bande de croix. Hein. Bon, faut peut-être que je monte là-haut. Hein. On va monter là. Oh, Mario, il glisse hein, dans ce jeu. Oh, ok, ok, ok, très bien. Ah, c'est bizarre que la porte elle ne mène pas au même endroit quand on prend une étoile ou si on prend la porte normalement. Euh, ça, c'est chelou, ça quand même. Je ne pas dire, mais comme bizarre. Okay. Oh la, Chucky. Ah une étoile. A chaque fois, j'ai tellement pas envie de ramasser une étoile, mais c'est moins faire quand même. Euh, on va sortir d'ici. Franchement, j'aime pas trop de rester là, dans le quatrième étage. C'est parce que... Ah ouais, ça me renvoie ici, sauf que... J'aime... Ah si, c'est la même, c'est la même, pardon, excusez-moi. J'aime pas quand je prends cette porte, ça me fait un bruit bizarre, assez bizarre, regardez les côtés. Bon, évidemment, ça je fait plus, bon, oui. Mais c'est assez chelou. Peut-être qu'en fait on voit que quelque chose qu'on peut pas voir. Ouais non cette phrase était bizarre. Mais... On va sortir dehors. J'ai vu qu'il y avait... Alors bon. J'ai fait une coupe vous n'avez pas vu. Mais moi j'ai vu quelque chose dans l'eau. C'est chelou. C'est ce trou là. Il y a un trou là, je sais pas qu ce que c'est. On va aller voir. Oh putain. Je sais pas pourquoi je galère. Récemment, c'est les mêmes. Alors, le système. B, les coupas a créé ce sub, cet abonnement. <rire> non, je rigole. Et c'est dans ce petit ce château, <rire> Et ils ont créé cet endroit. <rire> ah, donc c'est le roi des coupas qui a créé cet endroit, donc Bowser, j'imagine. Ah, ouais, ouais, il est content. Je ne sais pas où il faut ou partir, quelque part, sûrement. <rire> dans ce pas de petit château, ça irait être bizarre, t'en veux. Quand on tomber dans le trou. Il y a quoi dans le trou Quel okay, bruit, c'est le même. C'est un trou d'eau. Ok, il faut sauter dedans, j'imagine. Non, je saute dedans. Ah oui, un passage, effectivement. Ok. Mais vas-y Y'a rien au moins, y a pas de plateforme ou quoi, ok. Ah non, c'est pas un bon trou, ça. Je peux bloquer là. S'il vous plaît, je peux... peux remonter ou pas parce que là, j'ai sauté, mais je crois que euh, non, je suis condamné à rester là. Hein. Oh putain, je suis obligé de me noyer. J'ai pas envie de voir Game Over, je vous le dis tout de suite. À moins que... Oh putain, je suis tombé dans un... On va faire Exit course. Ok... Juste voir quelque chose euh, Alors là je suis tombé dans un autre trou. Euh, bah il y avait deux trous en fait dans la salle. Et je suis dans un autre.. Euh, je pense que c'est chelou. Et j'ai eu le même message que j'ai eu tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien. Je suis où Je suis où Ah Je suis là. En fait, vu que je connais pas et que c'est. On a eu un truc chelou juste avant, et ben j'ai pas trop confiance en fait à ce jeu. Ah C'est même pas un niveau. Euh. Attends, j'ai vu quelque chose là. C'est étrange. Il y a des escaliers. Oh, j'ai trop peur qu'il y ait un truc qui me saute dessus. Attends, attends les rebondis grands... mur, c'est. J'ai cru que les grands du mur étaient plus simples, mais non pas du tout. C'est moi qui ai trop fort, surtout. Euh. Ah Oui, j'ai très envie d'aller dedans. On va aller dans le euh, trou, dans le trou. On va aller dans le trou. On va. En fait, j'ai j'ai peur de, de voir quelque chose parce qu'on a eu une ambiance glauque tout à l'heure. Et en fait, j'ai regardé une vidéo et euh... ouais, d'accord. En fait, il y a rien. Et euh, le trou, il emmène pas au même endroit que moi. C'est-à-dire qu'en fait, dans le trou, il y a de l'eau. Et moi y a pas d'eau donc c'est bizarre, c'est peut être un bug, c'est possible que ce soit un bug mais, essayer de sortir de là, c'est possible, secours Non non, moi je crois que je peux pas parler. pas ah oui mais là je suis en bas en fait, bon, c'est bon je peux sortir, ah, je sais pas où je suis... Ah, en gros, il y a un trou. Attends, attention. Ah non, je suis dans le château Ça te considère comme, euh, comme si t'étais dans le château Oh merde Bonjour je, euh... je suis bloqué en fait là. J'ai pas trop envie de continuer le jeu en fait là. Ok. Ah Rassurant, ouais. pourquoi c'est le grub? Ah, mais ça a changé euh, le hall. Wow. Ça a changé. Tu veux que j'aille dehors? Non, je tue les bouts. Alors, moi, je suis peut-être dans une ancienne version de la robe. C'est possible, euh, ouais, clairement. Il y a une clé, mais je peux rentrer très, très bien. Moi, j'avance dans un truc qui me plaît pas des masses. Hein. pas du tout ces escaliers rouges. Je les escaliers infinis, tu sais. Je suis là Ok c'est moins flippant que tout à l'heure parce que. Ah oh, les Goomba. Euh genre voir tout. Qu'est-ce que j'ai vu Ah une pièce rouge. Ok, une pièce rouge. Ok. Moi je préfère qu'il y ait un Goomba avec moi que zéro Goomba. Ok je suis mort. Ok, ça me téléporte au, au, au, au toit du château et Yoshi, il est là. Ok, donc. What are you doing here Qu'est-ce que tu fais ici euh, Tu regardes euh, pour la princesse. Ah ouais. Tu dois surveiller la princesse, elle va bien. Euh, Lévi, euh, t'as pas de chance, t'as perdu une vie. Ah d'accord, Très bien. Donc je suis maintenant il s'est parlé. Donc là, je, euh, alors je vais vous montrer le trou où je suis parti. Ouais oh, non mais c'était trop bizarre. Ouais déjà un toit du château et on meurt et on revient au, au toit du château. What the fuck Je suis tombé dans le trou là. Il y avait un trou ici. Voilà. Et moi bon, je vais retourner là-dedans si ça buggait tout à l'heure. Non voilà. Moi c'est complètement différent euh, d'une vidéo que je regardais. Et je voulais voir ce que c'était. Ouais, C'est complètement différent si je continue marcher. Je tombe pas dans le trou cette fois-ci. Donc là je suis considéré comme dans un niveau. Donc euh, je peux quitter le niveau comme quoi. Voilà. Donc il y a plusieurs chemins. Ok, bon bah je sais pas ce que c'est cette zone, c'est mon dieu. Je sais pas si vous avez vu mais. Il y a eu un Mario, un Mario tout noir. Ok, on garde son calme. Il y a eu un Mario tout noir. Je vous assure, il y a eu un. Je suis dit, je suis dit. Que c'est ce, ça. Et le sol il s'est transformé en lave. Comme ça, on est clair. Putain, j'ai l'impression d'entendre. Je vous assure, vous n'avez qu'à zoomer euh, sur la vidéo. Je vais, je vais voir si c'est ça. Oh mon dieu, il y a un Mario au fond noir euh, et le sol s'est transformé en lave comme ça. Et là, le jeu vient de planter parce qu'il y a quelque chose. J'ai trop peur de relancer quelque chose. Oui merde. <rire> yeah. Coucou Mario. C'est un devoir. Ok, donc le jour recommence, normalement Ça y est, vu comme moi. Moi, je autant retourne pas. Est-ce que le château est redevenu normal ou pas Oui, c'est bon. Non, non, non moi, j'ai autant retourne pas. Bon, ah, si allez, on va y retourner pour voir ce que c'était. Mais euh, c'est trop flippant. Je pensais pas que c'est de être une Rome flippante en fait. C'est donc ça la bêta du jeu Non je pense pas. <rire> la, la bêta du jeu c'était pas ça non plus. C'était euh, autre chose. Moins flippant déjà. Pour, on sait. En fait dans cette... Je suis bête. Je... Euh, dans cet endroit... Ouais, ça m'a téléporté ici, c'est bien. Moi, bon, j'ai envie de sortir. Il y a vraiment quelqu'un là-bas. Je, je, je suis rapproché bien assez. Et le jeu a replanté. Quand je me rapproche trop de lui. Ouais, bon. bon. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein, si vous voulez, un autre épisode où je flippe ma race. Et bah, retournez dans cette Oh putain, j'en...